c'est rendu à Fatal même mais genre tu vois que c'est mieux eh, voilà je suis contente de t'entendre dire ça mais par contre je vais acheter un petit skin sur euh, soldat c'est le plus beau bon. de le os tu l'achètes avec de la l'argent non l'argent du jeu <rire> non mais j'ai rien à penser hein tu sais que tu peux acheter des skins oh. avec l'argent du jeu ouais ouais je sais ah, voilà c'est pas un que... légendaire mais euh, je trouve c'est le plus beau de tous j'ai un signet blanc du coup bah moi j'ai un légendaire tout à l'heure et un truc que j'avais déjà donc ils m'ont donné de la thune. Mais ta race mec, t'as vraiment que des gens d'air tout le temps, toi. Oui. Mais depuis on a un Mec, je suis niveau 32 en même temps. <cute> oh, regarde, oh, regarde mon skin, vraiment. <cute> ah, y'a de la gueule. Eh bien, il sais est sais pas, pas, pas mal non vrai. Ouais, le tien, je, je, je l'aime bien mec. T'es où toi <cute> ouais. Ah, ouais, mais t'as pas le skin. Euh, mec, t'as le voir. Déjà, je m'envoie les couilles, Origins. Ouais, t'as le skin sur. Ouais, mais je le trouve moins beau mec. On a un skin sur le deck là, dis ouais, est ouais. Oui, le tout bleu là, il est tout bleu euh, humain. Ah oui, le bleu avec les cheveux blonds là. Ouais, ouais moi je suis tellement plus beau. Celui de Tracer il est pas mal en vrai. Ouais, celui de Tracer il est sympa. Il y en a, y y a un Tracer de que je dois m'acheter. Il, il y en a un Tracer, je trouve tellement plus beau. Ah ok, ils ont un Bastion, ils ont un Reinhardt. Ah, ils passent tellement bien de pouvoir grimper partout. Alors tu peux plus t'en passer quand tu viens de le après, c'est vrai. Vous avancez pas trop là, les gars, on est trop en avant, je pense. Mec, si, on est 10 secondes, je faisais juste un tour. On a pas de Reinhardt par contre Ouais, ça c'est chiant. On a une zara, On a une aussi, putain en défense mec, un game Tu le Ouais, vous êtes raillard. Moi je joue pas tant que ça par Non mec, j'ai un peu joué avec Pierre de temps en temps, c'est tout. 27 Non, il va me tuer. Wesh, pas des... Ah, Attends, je Putain, suis pas bien. Je me dis, où. Putain mec ils ont une. Ils ont une face oh ouais, de laine, enfin chaud. pas une face de laine mais Attends moi euh, je vais essayer de les Vas-y je te Pas du tout en fait. Mec on s'est fait... se contourné ou quoi là Bon venez on retourne sur le pont en fait. Enfin là c'est bien pour les tiennes mais. Ouais ok on a qu'à les faire comme ça avec ses gagné. Hein. Par il meurt de faire le tour je crois. Là y'a un sablat. Où ça ou ça, ça va il connait pas mon champion, il me bourrine, sur mon peu. Ah merde, je peux mentir, tout le monde en vie les gars. Genre ça saute pas tant que ça, Zignata. Ah, J'ai un bon ulti mais... Oh oula oula reste en vie toi. T'inquiète mec, je sprint. Oh, right. derrière, derrière sur le point, ils ont cantonné, ils nous ont cantonné les gars. Oh merde. Sur point. J'ai trop fort contre Tara uh, Genji par contre okay. okay. J'ai pas envie de rechercher le dage J'ai un la je vais chercher la fatale ulti J'ai la fatale oh, J'ai un ulti J'ai oh, oui, un qu tout tout. ulti J'ai si ulti J'ai un ulti J'ai ulti jamais on est dans la merde Dans le back dans le bac. Mmh, Y'a ah, je... la. Y'a la phara, y'a là. Alors Genji, il a ulti C'est bon, on Ouh là l'a calmé. Oula, je peux une roquette. Oh, il faut, il faut, il faut, il faut. Dès qu'un Genji ulti, faut le J'ai mon ulti. Oh merde, y'a un foldage, Attends, toi oh oh là merde. Je l'ai tué, je l'ai tué. J'ai pas le sur A. Là, faut la tuer, Lazare. Mais c'est ma hein, Il le problème ici Il On est. On va se faire. On va se faire. On va se faire. On va se faire. On On va On va faire. Ah, ah, ah, On ah, ah, ah, putain Bon les gars j'ai un ulti, il va falloir que je tu... le Romain t'es ulti ou pas Moi aussi j'ai moi aussi Trois mecs sur l'ulti en même temps c'est un massacre Ah j'ai fini. Oui, oui, oui. Je te à toi C'est bon, pas donné a la... Vas-y la... la... Oh là ah c'est le coup Non eu. Oh, oh j'ai mis ce clic Oh non j'y crois pas J'ai eu le site dans le vide J'ai vu ça Oh le vieux misclic Oh ah, putain je veux le temps de réagir à la C, il va buter Merde je t'ai pas vu, désolé Non t'inquiète mec T'inquiète Bah le Hunzo il est là Ouais je l'ai eu ah, C'est bon oh. job ça Hey. Ils sont sur le point, ils sont sur le truc, ils, sont le... ils avancent J'arrive <rire> dans le bac vite C'est le ce moment où tu 1v1 à un soldat à 76 Avec une nette Ouais Tu mets bien ton E et tu mets bien tes boules quel beau jeu elle a mis les gars Oh putain mec il y avait le drake, j'étais bloqué Bon moi je suis en 10-0 les gars non <coughs> 7-3 J'étais fort tranquille tout à l'heure, mais là... non. Mais... Ah bah, je viens de faire un one shot par un d'eux. Allons, je j'avance tellement vite. Ah non, il y a une tresseur les mecs, je dans je le back. Tiens, toi là-haut. hop. Un mec la est pas dégueu hein. oh, Il y a peut-être, si seulement j'avais un ulti genre... j'aurais J'avais mon un ulti en plus Ils étaient quatre groupés yeah. Et mec imagine t'as un high quand ils sont peut groupés bon, un bon What the fuck Oh je me suis fait par le Wanzo, quoi Je vais chercher le Je J'avais oublié de lui, mon compteur Oh faut donc j'essaye de lui renvoyer son ulti au Hanzo a... La dernière fois que ça a pas ah, marché pas, mec Quoi Je pense pas, ce serait je serais que si tu peux. Ah bon euh, ben. Ah oui, non, mec, t'as raison, t'as raison, on peut. J'ai déjà vu faire. T'as une très sainte, très sainte, très sainte. Oh, bah, qu'est-ce que je fous, ça Non, c'est bon, c'est bon. Il est parti. Il est où Ah, j'ai pas réussi à lui renvoyer son grave. Non, non, j'ai pas t'a eu, pas dans ma vie. 8 HP. Tiens, je fais cette jump. 8 HP. Tiens. Oh, lol, il m'a pas tué. Oh, merci, mec. Par contre, t'es plus dans ma vision, donc tu vas perdre l'arme. <rire> je me suis one shot par un reaper. Ah j'ai 1v1 le tank, c'est trop bien Où Ouh salope yeah. Apparemment Overwatch a dépassé League of Legends En termes de quoi En termes de quoi joueurs temporaire mec, sur, sur un jour mais... c'est ce qu'ils ont dit Ouh la là, là, garde, la garde j'ai encore l'ulti moi. J'ai un ulti si vous voulez. Comment j'ai l'ulti. Merde, je prends la bite de, de la part de quoi là Putain, Ah c'est pas un j'aurais Putain, il a gâché mon ulti avec le sien mm. de euh, l'Utio. Ouh, reste en vie toi, ouais. t'as plus de vie. J'ai écouté le Reaper, merde, payer parfois là. Y'a Lucieux là. Alors l'autre a le speaker là. Il est la fatale tout le balle. Non mais champion broken de mort Arrête en vite Arrête de me remercier on va se faire flank le mec, je crois qu'il y a une fois. pas Reaper, Reaper, Reaper. Je suis en flank. Ah, bah, Reaper, on a pas TP longtemps. Ouais. Ah il a TP pour essayer de s'esquiver. De toute façon, on voit un renard. Oh merde, il me chante. Oh merde, me c'est oh, il... moi qui me tue, je suis mort les gars. Ah, je pas vu mec. Putain, le carnaval mec. Ah, c'est une fatale, le bout de la map quoi. Shit. Ah, je vais essayer de lui renvoyer son grab. Je vais grid juste pour lui renvoyer son grab. Ah, on tue, on tue, on tue, on tue. Ok, ça sert à mettre quoi je fais ce que je veux. J'ai un ulti Oh oui, très très très très connais je l'ai tué tellement de dégâts, Ah ils sont eux, ouais Ah non, au secours, putain Ouais, ça a pas de On se fait flanquer, les mecs, y'a un... Un dans le flanc. à droite J'ai j'ai Je tout c'est suicidé Oh. oh Ah oui mon Non je sais, je Ah il est relou Non hein. ta Restons groupés les copains Ah y'a une fatal ouais. je vais Où la fatal Elle est loin, Oh merde, est tout Je te je dois même pas, t'es là. Oh merde Oh là là elle a le tir elle le bas Oh le frein de flèche de fatal Une flèche Putain mais l'autre elle se met genre pile à l'angle quoi Pfff c'est le prix Allez 30 secondes les gars ça se fait J'arrive Oh je viens de leur faire un truc Oh, oh trop proche de l'État Reste en vie reste en vie Oh mec je viens de leur faire un truc sale Tente les prolongations Oh là la je viens de faire un attaque <rire> <rire> J'ai pas le pay of the game. <rire> J'suis en 32-2. C'est ça, mec? <rire> oh, mec, Il est pas trop cool, beau, mon skin. Mais trop stylé ton skin, mec. Mais t'as vu ce Oh putain, c'est un skin défi. De quelle ah, c'est. <rire> <rire> oh, Il est décédé. Oh, j'y crois pas. Mec, j'ai Je suis sûr qu'il a fait un truc impressionnant. Regarde un kill. Waouh. Okay. Avec un de fait 3 kills ah, C'est incroyable ah,